Alléluia, adorons Dieu, Amen. Adorons Dieu, Alléluia, adorons Dieu, Amen. Bénissons Dieu, bénissons Dieu, Alléluia, bénissons Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Alléluia, adorons Dieu. Amen, célébrons Dieu, célébrons Dieu. Alléluia, célébrons Dieu. Amen, célébrons Dieu. Alléluia, célébrons Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Jésus Christ, Jésus Christ, Jésus Christ. Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur.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 que Jésus est Seigneur, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, né de Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, il est vrai Dieu, il est vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, par lui tout a été fait, Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ, il Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur. Nos genoux fléchiront et notre langue confessera que Jésus est Seigneur, il est puissant. Oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ est puissant, il est puissant. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Alléluia. Tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus est puissant. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, né de Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière. Il est vrai Dieu, il est vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père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 il est vivant, il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant, il est vivant, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vivant, mon âme. Bénis le Seigneur, le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même sur cette plateforme, Jésus est Seigneur. Même sur cette plateforme, Jésus est Seigneur. Mon âme, mon âme, bénit le Seigneur, le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Quelle amour n'a pas pu le retenir. Même dans nos familles, Jésus est Seigneur, même dans nos familles, Jésus est Seigneur, même dans nos maisons, Jésus est puissant, même dans nos maisons, Jésus est puissant. Même dans nos esprits, Jésus est vivant. Même dans nos esprits, Jésus est vivant. Mon âme, mon âme bénit le Seigneur, le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même sur cette plateforme,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 il est, il est, il est, il est sauve, il est sauve, mon défenseur, il est, il est, il est mon défenseur, mon défenseur, il est, il est, il est, il est mon défenseur, mon défenseur, mon avocat, il est, il est, il est, il est mon avocat, il est, il est, il est, il est mon avocat, mon avocat, mon redempteur, il est, il est, il est, il est, mon redempteur, il est, il est, il est, il est, mon redempteur, mon redempteur. Il est, il est, il est mon rocher, il est mon rocher, il est, il est, il est, il est, il est mon rocher, il est mon rocher, Alléluia. Oh, Alléluia, Rebo, Baba, Baba, Oh, Adoratrice, Adorateur, Adoratrice, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, paix, Shalom, Joie, Shalom, Protection Divine, Shalom, Oh, la grâce de Dieu dans nos vies, merci Seigneur, je bénis les Seigneurs pour vos vies, Oh, Alléluia, je remercie les Seigneurs pour la vie de chacune d'entre vous, que le nom de Dieu soit loué, que le nom du Seigneur soit célébré. Que le nom du Seigneur soit magnifié dans vos vies, dans vos familles respectives, dans vos foyers. Que le nom du Seigneur soit béni sur cette plateforme. Que le nom du Seigneur soit béni. Venez, inclinez-vous, prosternez vous adorons. Notre Seigneur, c'est Lui, notre Dieu, qui nous a façonné, Adorons, adorons, adorons. Notre Seigneur, c'est Lui, notre Dieu, qui nous a façonné. Venez, inclinez-vous, prosternez vous adorons. Notre Seigneur, c'est lui, notre Dieu qui nous a façonné, adorons, adorons. Notre Seigneur, c'est lui notre Dieu qui nous a façonné. Alléluia. Adorons, adorons. Notre Seigneur, c'est lui notre Dieu qui nous a façonné. Ce soir, nous allons adorer Jésus. Alléluia. Nous allons adorer Jésus. Nous allons adorer Jésus qui est assis sur le trône de grâce. Sur le trône de grâce, sur le trône de grâce, nous allons adorer Jésus dans toute sa splendeur. Nous allons adorer Jésus. Il est écrit, je vais lire beaucoup de paroles de Jésus ce soir, il dit dans, dans Apocalypse, surtout dans Apocalypse, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Voici Jésus qui se présente. Il dit la grâce et la paix ce soir dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton conjoint, de ta conjointe, hein, je déclare la grâce et la paix, la grâce et la paix, sur la Côte d'Ivoire, la grâce et la paix, dans nos ministères, la grâce et la paix, que la grâce et la paix nous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part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 un amour incommensurable, d'un amour profond, séqué Il dit a celui qui nous aime, qui nous a lavé par son sang, ce soir encore, nous, nous nous plaidons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus sur nos caractères, oh, sur la nature adamique. Ah, Seigneur, au nom de Jésus, nous refusons la nature charnelle. Ah, au nom de Jésus-Christ, ah, Seigneur, que ton sang nous purifie de tout péché, que ton sang nous purifie de toute iniquité, que ton sang nous lave, Seigneur. Oh, toi qui as T'as donné les moyens de nous sanctifier, de nous purifier. Toi qui t'as donné les moyens de pardonner nos péchés. Toi qui es mort, à la croix pour nous. Car le salaire du péché, c'est la mort. Seigneur, c'est toi qui es mort. C'est nous qui méritions la mort, mais c'est toi qui es mort. Oh Seigneur mon Dieu, nous te bénissons pour ton sang qui nous lave encore ce soir. Merci pour ton sang qui nous a délivrés de nos péchés. Merci que tu as fait de nous un royaume. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Ton père, oh, à toi sont la gloire et la puissance au siècle des siècles. Tu as fait de nous un ou deux royaumes, un ou un des rois. Le roi, c'est celui qui est et dites des décrets au nom de Jésus Et le sacrificateur c'est celui qui présente hein, les offrandes et les prières devant l'éternel C'est ce soir, nous sommes là en tant que sacrificateur Nous voulons présenter, nous voulons faire monter, faire monter, faire monter, faire monter nos louanges hein. Nous voulons faire monter notre adoration, nous voulons faire monter nos remerciements Nous voulons faire monter notre sens de grâce hein, devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs il est écrit à euh, Prais 1, verset 7, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Tout elle le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Voici le Dieu que nous servons. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Rabosakraya, Seigneur, je me m'humilie devant toi. Je me prosterne devant celui qui est, qui est, qui était et qui vient. Je me prosterne devant l'alpha et l'oméga. Les adorateurs. Les adoratrices, Seigneur, se prostènent. Nos enfants se prostènent. Ramad, nos genoux fléchissent devant toi. Et notre langue confesse que tu es l'alpha et l'oméga. C'est celui qui commence, celui qui termine. Celui qui commence, celui qui termine. Tu le premier, le dernier. le commencement et la fin. Oh Seigneur, dis le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Seigneur, tu étais au, au, au commencement. Tu es aujourd'hui et tu seras toujours le Dieu vivant. Reboseke yeba Rabasaka, Yekete Nous sommes venus. Sur soi Seigneur, nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus proclamer celui qui est vivant au siècle des siècles. Nous sommes venus proclamer Jésus. Nous sommes venus proclamer, célébrer, adorer, élever, magnifier, exalter, glorifier l'Alpha et l'Oméga. Rapa sakaya babara makoriyamaka yeke te korobobo robosonde robosonda Au verset 12 il est écrit Je me poste, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Ce soir, écoute la voix du Saint-Esprit qui te parle. Écoute la voix de Dieu le Père qui te parle. Écoute la voix de Jésus, la et l'oméga, au nom de Jésus-Christ. Il dit, « Je me retournais pour reconnaître quelle était la voix qui me parlait. »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 Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables. Voici la description du roi des rois, le Seigneur que nous servons. Il dit ses pieds étaient semblables à de l'air ardent. Ses pieds resplendissaient. Il dit comme s'il était embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il a dit la voix de Jésus, la voix de Jésus était comme le bruit des grandes eaux. La Bible dit au verset 16 il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et, et, et son visage Était comme le soleil Lorsqu'il brille dans sa force et, et quand je le vis Je tombais à ses pieds comme mort Il posa sa main droite En disant ah, Jésus pose ta main droite sur nous ce soir. Droite sur ce soir Pose ta main droite sur chaque adorateur Ce soir Pose ta main droite sur chaque adorateur ce soir Pose ta main droite sur nos enfants Pose ta main droite sur nos conjoint, pose ta main droite sur nos conjoints, dans ma casquette, eh, rebaba, oh Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Oh rababa, casque tu casquette. Pose ta main droite sur nos activités. Pose ta main droite sur nos cœurs. Seigneur, nos cœurs qui saignent. Eh. Hey Guéris les cœurs brisés, guéris les cœurs maîtris, guéris les cœurs endoloris, guéris les cœurs peinés, guéris les cœurs qui saignent. Pose ta main droite, oh rabatit toutes les si contentes de nos vies pour ramasser que yebako robosante yebako ya. Oh rabat, il dit il posa sur moi sa main droite. Faut déclarer il posa sur moi sa main droite. Ah en disant, ne crains point. Il dit, ne crains point. Ne te lamente point. Ne t'invite point. Ne point peur. Ne te laisse point effrayer. Oh, ramassez Il dit, ne crains point. sait que je suis le premier et le dernier. Ah! Comme, comme ma soeur Cathy a l'habitude de dire, tout ce qui a une date de péremption, on n'a pas accordé de l'importance. Alléluia. Il dit, je suis celui qui n'a pas de date de péremption. Je suis celui qui demeure éternellement. Il dit, je suis le premier et le dernier. S'il y a une situation qui doit arriver, Dieu était déjà là. Il est le premier. Nous t'adorons, toi, le premier et le dernier nous sommes venus ce soir rassembler devant ton trône de grâce et de miséricorde sur cette plateforme pour célébrer ton nom toi qui te déclare toi qui te proclame le premier le dernier, Seigneur avant le commencement tu étais là, avant que le ciel et la terre ne soient créés tu étais là tu es vraiment le premier tu es vraiment le dernier il dit je suis le premier et le dernier et le vivant j'étais mort hein? et voici je suis vivant au siècle des siècles là. ah jésus il dit je suis vivant au siècle des siècles je tiens les clés de la mort et du sejour des morts alléluia alléluia alléluia voici le dieu que nous acclamons voici celui qui est vivant voici celui qui est puissant Voici celui qui règne au siècle des siècles. Oh, Rabba Sekete Korobo Satan, Seigneur. Je t'acclame. Je t'acclame. Il n'y a personne comme toi. Tu es incomparable. Oh, Rabba Sekete Korobo Borima Personne dans l'univers ne peut faire ce genre de déclaration. Personne dans l'univers ne peut le déclarer. Personne ne peut déclarer. Satan ne peut pas déclarer qu'il est premier. Oh, Rabba Sekete Parama Les empereurs sont venus, sont morts. Les rois sont venus, sont morts. Les les êtres humains sont venus, ne sont plus là. Mais tu es le premier, le dernier. Roba para reçois mes acclamations, reçois mes hommages, reçois mes hommages, reçois mes hommages, reçois mes, hommages. Reçois mes célébrations. Robo sonto, robo shanta. Ora basa kaya para reba Yekete ko borobo soto robo boromaka. Les blessés ko robo boromaka. Les blessés kaya ba para Reba para reba au nom de Jésus, oh Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Tu es Dieu merveilleux, Roboseke te Dans Apocalypse 2, verset 18, il dit, voici ce qu'il dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'air ardent. Oh, Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, les yeux remplis d'amour. Le feu de Dieu, c'est la passion, c'est l'amour. Alléluia, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour pour nous, les pécheurs. L'amour pour nous qui étions perdus. C'est l'amour de Dieu. papa, il dit le Fils de Dieu. Au verset de chapitre 3, verset 7, il dit Voici ce qui dit le Saint. Il s'appelle le Saint. Il dit Voici ce qui dit le Saint, le véritable. Celui qui a la, la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, à qui pourrions-nous te comparer Personne, personne. Au verset 14, il dit, voici ce que dit l'amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus, les mots ne suffisent pas pour te qualifier. Oh Jésus les mots nous manquent Oh, ramasse que yepa para maka pour qualifier ta divinité les mots nous manquent pour qualifier ta majesté re bosse que yepa para maka yepa kore maka ramason ta baba para maka skendere baba para maka skendere bako ya yekete pori maka yepa para maka ro bako ya oli baske ndere baba que le commencement de la création de Dieu le véritable seigneur tu es le véritable seigneur te le véritable repas para macaskente Oriba sakaya para macaskende repa horiba para macasekete korobo boroka le bossoto borobo Soto Robo chanda para para maco korobo boroboko rabasekete korobo borobo sekeba koko rabasakaya para macaskente repa koya horiba sekente repa para horiba sekente repa on repobo borobo soto bakori oh celui celui qui tient les clés Oh Rabba para makasketé, Seigneur soit loué, sois célébré, sois adoré, Rabba para makasketé, l'agneau qui a été immolé digne de recevoir la puissance, l'agneau qui a été immolé digne de recevoir la louange, l'agneau qui a été immolé digne de recevoir la richesse, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la sagesse, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la force, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir l'honneur, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire et la louange. Oh Rabba sekete korobo sotu. Amen, Amen, louange et gloire, sagesse, action de grâce et honneur, puissance et force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen, louange et gloire, sagesse, action de grâce et honneur.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 pour toujours Adoration à Jésus Il mérite l'adoration Célébration à Papa Yahweh Il mérite la célébration Qui est le Dieu dont L'amour est grand. Il est le dieu ton. La puissance est grand. Ce qu'il a fait pour nous à Golgotha est si grand. Il mérite l'adoration. Il est le dieu ton. L'amour est grand. Il est le dieu ton. La puissance est grande, ce qu'il a fait pour nous à Golgotha est si grand qu'il mérite l'adoration ce qu'il a fait pour toi à Golgotha est si fort qu'il mérite ton adoration ce qu'il a fait pour toi à Golgotha est si grand qu'il mérite tes remerciements mes remerciements à Jésus, il mérite mes remerciements, mes actions de grâce à Jésus, il mérite mes actions de grâce, ma reconnaissance.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 Ce qu'il a fait pour nous à Golgotha est si fort, qu'il mérite ma reconnaissance. Ce que tu as fait pour moi sur la croix est si fort, tu mérites ma reconnaissance. Alléluia. On va continuer notre adoration envers Jésus. Dans Apocalypse 19, il dit, après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte, d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. La Bible dit, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. C'est pas à un Dieu quelconque, à notre Dieu, il nous appartient. Alléluia. Jésus même a dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc il dit, je continue la lecture, j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Dit Alléluia. Écris Alléluia. Et sa fumée monte au ciel des siècles. Et c'est Apocalypse chapitre 19. À partir du verset 1, nous sommes maintenant au verset 4. On va lire tout Apocalypse chapitre 19. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Une voix forte du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, qui vous qui le craignez, petits et grands ». Il dit « Louez notre Dieu, Alléluia ». Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Ici, la Bible parle de toi et de moi, adorateur adoratrice. Il dit « Et j'ai entendu comme une, une voix d'une voix foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, comme un bruit de fortes tonnerres disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu.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 habite dans mon cœur d'élever notre Seigneur De l'élever sur toutes ses constances De l'élever au-dessus de tout ce qu'on peut vivre de Ce qu'on peut traverser De l'élever parce qu'il est hautement élevé Nous élevons ton nom plus haut Oh Jéhovah, Alpha et oméga Nous élevons ton nom plus haut Oh Jéhovah, Alpha et oméga Nous élevons ton nom plus haut ce soir, on ne va rien demander à Dieu On va lui apporter notre adoration On va reconnaître qu'il est Dieu Et tu vas voir ce qu'il va faire pour toi Amen Au verset 7, il dit Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse Et donnons-lui gloire Car les noces de l'agneau sont venues Et son épouse s'est préparée Nous sommes en train de nous préparer Parce qu'un jour, on, sera à la on ira à la rencontre de notre époux il dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des justes. Ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me, me dit, écrit Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit Ces paroles sont véritables. Ces paroles sont les paroles véritables de Dieu. Alléluia. Il dit au verset 11, puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. La Bible dit au ciel, le nom de Jésus est la parole de Dieu. C'est sur la terre, on a besoin du nom de Jésus pour assujeter les yeux de Satan. Mais au ciel, il s'appelle la parole de Dieu. Il dit au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, Dieu. Il s'appelle la parole de Dieu. C'est pour ça veut dire que quand tu décrètes la parole de Dieu, c'est Jésus que tu mets en action dans tes circonstances. Là, au nom de Jésus. Il dit son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche encore, on dit de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une veille de fer. Il les foulera du. Il foulera la cuve de vin de la dent colère du Dieu tout puissant. Il avait sur son vêtement. Et sur sa cuisse, un nom écrit. Il y a des gens qui ont sur leurs vêtements, la Il y a des gens qui ont sur leurs vêtements. Tommy Ilfiger. Il y a des gens qui ont sur leurs vêtements. Ralph, Lorraine ou Polo, les gens qui ont les vêtements, euh, je sais pas, les marques, vous connaissez les marques, il y a des gens qui ont les marques, il y a Yaimi en Côte d'Ivoire, il, il y a Pateo, il y, en a, il y en a qui ont, je sais pas, les marques ivoiriennes. Mais la Bible dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs, roi des rois, seigneur. il faut déclarer dans ta maison, déclare, roi des rois. Seigneur des seigneurs. Roi des rois. Si quelqu'un veut se taguer d'être un roi, il y a un roi qui est au-dessus de lui. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le roi des présidents. Il est le seigneur des rois. Il est le seigneur des présidents. Il est le président des présidents. Il est l'autorité suprême de l'univers. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Rabasekeyevaparamakaskenderevako. Au nom de Jésus Christ, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Oh, il dit C'est fait, je suis l'alpha le et le Méga le commencement et la fin. À celui qui a soi, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement, et celui qui vaincra héritera ces choses. Je suis je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Rabo, qu quelle merveilleuse promesse. Quelle merveilleuse promesse. Chekara, papa, ma casquette. Il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui règne à jamais. Celui qui règne au siècle des siècles, ma, ma soeur, mon frère, hein? quel privilège de servir celui qui règne à jamais. Quel privilège de servir celui qui est au-dessus de tous les rois, de tous les empereurs, celui qui est au-dessus de tous les chefs, celui qui est au-dessus de tous ceux qui peuvent se taguer d'avoir un nom dans cet univers. Il s'appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Seigneur, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est la parole de Dieu, son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler, il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés, il est toujours capable de te livrer, de te livrer, son nom est Jésus, roi des rois, Jésus, il vient pour nous consoler, consoler, il guérit nos cœurs brisés,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 Il est toujours capable de consoler, consoler. Il est toujours capable de restaurer, de restaurer. Il est toujours capable de libérer, de libérer. Il est toujours capable de racheter, alléluia. Jésus, ropesèque yé para makaskete. Jésus, nous élevons ton nom à para dans la vie de chaque adorateur, j'élève le nom de Jésus. J'élève le nom qui est souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de, je, de, de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Ce soir, je veux déclarer, parce que j'ai une langue, je déclare que Jésus Christ est Seigneur. À à la gloire de Dieu le Père. Ma soeur, mon frère, tu as une langue. Hein, déclare ce soir que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. S'il y a un nom, s'il y a une situation qui a un nom, Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Jésus est le nom qui est au-dessus de toutes situation situations. C'est pourquoi aussi, ce soir, nous élevons le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous élevons le nom de jésus Jésus. Enfin, et nous fléchissons nos genoux devant le nom de Jésus. C'est pourquoi aussi, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Je, je fléchis les genoux et je confesse ça sur la terre. Et oh, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare que dans la nation ivoirienne, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare que dans ma maison dans mon foyer, dans la vie de mes enfants, que je, dans la vie des de conjoints de chacun, de la, de, dans les foyers de chacun. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare que dans toutes circonstances que nous vivons, circonstances heureuses, circonstances malheureuses, circonstances difficiles, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare dans mon esprit, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare dans mon âme, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je déclare, oh dans mon dans mon corps, Jésus Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Rabassa kaya ramakaya. Yekete te ko Et toute situation qui n'a pas le nom de Jésus, fléchit devant le nom de Jésus. Fléchit devant le nom de Jésus. Jésus. Toute situation contraire à la seigneurie de Jésus, fléchit devant le nom de Jésus ko hum. baba. Rebosé que je babara m'asques enterebakoia, ori basque enterebabaaramakoro besanta. Il est tout pour moi. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Tu m'as racheté, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Tu m'as racheté, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné. Jésus tu vas pardonner. Tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné, pardonné. Jésus tu vas pardonner. Tu m'as consolé, tu m'as consolé. Jésus, tu m'as consolé. Tu m'as consolé, tu m'as consolé. Jésus, tu m'as consolé. Tu m'as tu m'as Jésus, tu m'as restauré, tu m'as restauré, tu m'as restauré. Jésus, tu m'as restauré, tu m'as délivré, tu m'as libéré. Jésus, tu m'as affranchi, tu m'as restauré. Tu m'as consolé Jésus Tu m'as relevé ah Jésus Jésus Heureusement que nous t'avons Sans toi que serons-nous devenus Dans ce monde Sans toi que serons-nous devenus Jésus, tu es tout pour nous Tu es tout pour nous Tu es tout pour nous Nous n'avons que toi seul Nous n'avons que je n'ai que toi que toi dans le ciel Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre Si je suis faible Et même si je tombe Dieu est le soutien de mon cœur Je n'ai que toi Jésus Que toi dans le ciel Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre Si je suis faible Et même si je tombe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 Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, près de toi je me sens bien. Près de toi je me sens bien. Il est le roi des rois, il est le Seigneur.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 Il est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est le fils de Dieu, son nom est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, oh, il est l'agneau, il est le prince, de paix, il est le Seigneur, des seigneurs, son nom est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, oh, il est le roi, oh. Le roi. Alléluia. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est le Dieu puissant, le Dieu fort. Il est notre avocat. Il est notre défenseur. Il est notre sauveur. Il est celui qui nous rachète. Il est celui qui nous défend. Il est celui qui, qui, qui a versé son sang pour nous. Et grâce à Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Oh, à qui irions-nous? Que serions-nous sans Jésus? Dans cette terre, de, sur cette terre de difficulté. Sur cette terre, oh Jésus, oh Jésus, Jésus, Jésus, te disons merci, te célébrons. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Je veux te bénir, Seigneur Jésus, pour tous les natifs du mois de juillet. Je veux te bénir, Seigneur, pour toutes ces personnes que tu as bénies, Seigneur, pour ces anniversaires, heureux, ces anniversaires. Heureux. Reçois la gloire, papa. Je veux te bénir pour notre soeur, pour notre soeur Komoé. Oh, je veux te remercier, Seigneur, pour sa, sa, sa pour la cérémonie de remise de médailles qu'elle a reçue, Seigneur pour sa décoration, reçoit la gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. C'est toi qui qualifie, c'est toi qui l'a choisi, c'est toi qui a permis qu'elle parte à l'école, c'est toi qui a permis Seigneur, qu'elle soit, qu'elle ait des diplômes, qu'elle travaille, qu'elle soit une bénédiction pour la société civile. C'est toi qui a permis que ta main soit toujours sur elle, au nom de Jésus, que ta main soit toujours sur elle, pour la faire avancer de gloire en gloire, au nom de Jésus. Que ta main soit, tu reçois la gloire pour toutes ces années, Seigneur, le service qu'elle a reçoit la gloire, Seigneur, pour, pour la reconnaissance qu'on qu lui a donnée, reçoit la gloire. Merci pour ta fidélité. Jésus, nous t'avons élevé ce soir. Nous ne voulons même pas te demander quoi que ce soit, parce que tu es bon. Parce que ta parole dit celui qui arrose sera arrosé. Seigneur, nous avons fait monter devant ton trône de gloire notre adoration. Nous avons fait monter devant notre, ton trône de gloire nos louanges. Nous avons fait monter devant ton trône de gloire nos remerciements. Seigneur, tu es fidèle. Tu as dit que tu es le remunérateur de ceux qui te cherchent. Tu as dit que tu es le remunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, merci. Merci pour tous les adorateurs. Merci pour toutes les adoratrices. Merci pour notre soeur. Merci pour la situation dans laquelle elle se trouve. Oh Seigneur, mon Dieu Seigneur, mon de tes bras paternels, tes bras paternels entourent ton amour l'environne, ton amour remplit le vide. Rabo makaya ko pour tous ceux qui connaissent un vide. Rebo seke ye pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, Seigneur. Rebo Seigneur souviens-toi de chacun, souviens-toi de tes enfants chez kara babbara Rabo santa santa. Dit, je suis l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin. Rebo, borobo, sekeye, papara, ma casquette, rebaco, raba, para, ma casquette, rebapara, ma casquette, rebochata, regede, corobo, soto, rebobo, rebosata. Oh, le roi de gloire, le seigneur des seigneurs, le dieu immortel, le dieu invisible, le dieu puissant, rebose, sekeye, ma kaya, robo rebosanta, yekara, para ma casquette, rebochata, adonai, le dieu créateur. L'univers est dans ta main Seigneur, Adonai le Dieu créateur, les adorateurs sont dans ta main Seigneur, Adonai le Dieu créateur, les adoratrices sont dans ta main Seigneur, éternel est ton nom Adonai.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 ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Nos cœurs sont levés, nos mains sont levées, nos âmes sont levées, nos volontés levées, t'adorer, t'adorer, te célébrer, Adonai.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 pour ton amour, reçois la toration pour ta grâce, reçois la tu es le roi de gloire, notre victoire, digne-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois la en toi seul, Seigneur. Reçois la douance. Hey! Rabbo ce que papa paramakaya bakorimaka. Seigneur, nous voulons t'adorer tous les jours de notre vie. Nous voulons t'adorer. Je chanterai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Rabba Paramaka Ske te rebakouriamaka. Et Rentre dans cette alliance avec Dieu. Rends dans l'alliance de tous les jours de ta vie sur la terre. Tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Reba. Nous voulons de célébrer. ton Dieu, le Seigneur, tant papa, que j'existerai, je célébrerai ma nom. Tant que je vivrai, Alléluia. Le Somme 91 dit, celui qui demeure sur la boue du Très-Haut repose en l'homme du Tout-Puissant. Dieu, il est assis sur son trône et nous sommes allés nous cacher en lui. Nous sommes ce soir allés nous prosterner devant son trône de grâce. Il dit, celui qui demeure sur la boue du repose en l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, Alléluia, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous ses ailes. Alléluia, sa fidélité, sa fidélité, sa fidélité fidélité Est un bouclier. La, fi la fidélité de Dieu est ton bouclier, est mon bouclier, est ma cuirasse. Alléluia. Contre les flèches des méchants, la fidélité de Dieu. Il dit Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Il sait, ce ce somme-là est en train de nous dire que dans la présence de Dieu, il n'y a pas les terreurs de la nuit. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas la flèche qui vole de jour. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas la peste qui marche dans les, dans les ténèbres. Ça veut dire que quand tu te colles à la Dieu, ce qui ne peut pas atteindre, Dieu ne peut pas t'atteindre. Ah! Il dit que 1000 tombent à ton côté et il dit ni la contagion qui frappe en plein midi, que 10 000 à ta droite ne sera pas atteint. de te dis seulement, tu regarderas tu vas la rétribution des méchants car tu es mon refuge, au éternel. Tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun feu n'approchera de tombe car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Au nom de Jésus, je déclare que les anges nous gardent dans toutes nos voies. L'éternel même nous garde de tout, ma garde notre départ, ils gardent notre arrivée ils nous gardent dans la vallée de l'homme de la mort mais quand les situations sont difficiles quand on ne peut pas Comprends ce qui se passe. On ne peut pas questionner Dieu. Alléluia. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Dieu dit, puisque tu connais son nom, tu connais le nom de Jésus, tu connais le nom d'El Shaddai, tu connais le nom de, de Jéhovah, tu connais le nom de Tout-Puissant. Il dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Reçois notre connaissance. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance. Toi qui es assis sur le trône, toi qui règnes à jamais, toi dont le règne n'a pas de fin, ressens toute notre reconnaissance. Nous avons, Seigneur, nous avons pris l'engagement sur cette plateforme de t'adorer tous les jours, de t'adorer jusqu'à ce que Jésus revienne, de t'adorer tant que nous vivrons. Seigneur, nous avons pris l'engagement de t'adorer, Seigneur. Je te recommande Chaque adorateur Chaque adoratrice Chaque personne Qu'on est à cette plateforme Que ta main puissante Que ta main droite puissante Soit sur chacun Au nom de Jésus Christ Rebossé Oh Seigneur mon Dieu Ce que Satan a planifié De mauvais De douloureux Seigneur toi Joseph a dit à ses frères Ce que vous avez planifié En mal Dieu l'a rendu en pied Seigneur que des témoignages sortent de tout ce que nous vivons, de ce, de ce que chacun vit pour la gloire de ton nom reçois la gloire, je m'humilie devant toi, je me prostère devant toi pour donner toute la gloire les adorateurs les adoratrices se prosternent devant toi et déclarent à celui qui est assis sur le trône à l'agneau, Soit l'honneur la louange, la gloire, la magnificence l'action de grâce la louange, la gloire, la puissance au siècle des siècles au siècle des siècles, au siècle des siècles Alléluia Que le Seigneur vous bénisse, chère adoratrice, chère adorateur. Soyez bénis, adorateurs du Dieu vivant. Nous adorons le Dieu vivant, nous adorons le Dieu puissant, nous servons le Dieu qui règne au sein des siècles. Alléluia Soyons fortifiés, soyez fortifiés, Alléluia Que le Seigneur vous fortifie Demeurons dans la persévérance Persévérons avec le Seigneur Persévérons Il n'y a aucune situation qui, ne, qui échappe au contrôle de Dieu S'il y a quelque chose qui échappe au contrôle de Dieu Dieu n'est ne, plus Dieu mais rien n'échappe à son contrôle. C'est lui, alors qu'il y avait le tohu-bohu, alors que la terre était, était informe et vide, alors qu'il y avait le néant, c'est lui qui a amené tout ce qui existe à l'existence. C'est celui qui a envoyé tout ce que tes yeux peuvent voir et ce que tes yeux ne voient pas à l'existence. L'infiniment petit, l'infiniment grand. Alléluia. Celui qui a envoyé le visible et l'invisible à l'existence, il n'y a aucune situation qui échappe à son contrôle. Sa fidélité est grande. Cachons-nous dans la fidélité de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Jésus. Qu'il vous accorde un sommeil réparateur. Et que la bonne santé soit votre partage. Et que votre intimité avec Dieu. Que votre communion avec Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer sur la vie, la, la vie chrétienne. Elle est solitaire. Hmm. La vie chrétienne, elle est solitaire. On vit ensemble. Jésus, il a pris douze personnes avec lui. Mais il se retirait seul pour aller méditer. Il se retirait seul pour aller prier toute la nuit. Il est parti lui seul dans le désert pendant 40 jours, 40 nuits. Il est mort seul. C'est vrai qu'il y avait deux brigands. Mais la vie chrétienne, elle est solitaire. Il y a des moments de solitude. Il y a des moments où tu seras seul devant ton Dieu. Alléluia je regardais, je regardais, je méditais toute la journée aujourd'hui. Dieu a, cherché, a trouvé Abraham. Il a dit, il a dit, Sors, quitte, la, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. C'est vrai qu'Abraham, il est sorti avec sa femme. Il y avait l'autre qui l'a accompagné. Un moment, il a séparé l'autre. Le jour, le jour où il est venu parler de Sodome et Gomorrah, Abraham n'était pas sa femme. Sa femme était dans la cuisine, dans la chambre ou bien sous la tente. Mais Abraham était assis à l'entrée de sa tente Il était seul Il était seul Il est venu voir, il est venu voir euh, euh, Jacob Jacob qui, qui fuyait son frère Esaü Sur la route Il est descendu par une échelle Il, est, il a trouvé Jacob seul Alléluia. Il a trouvé Jacob seul Et à un moment aussi Avec Moïse Moïse était seul il, péta, il était en train de faire perdre les troupeaux de, de son beau père Gétro. Et il a vu le buisson à Il était seul. David a eu ce genre d'expérience. De, de, il était seul. Son père avait huit enfants. Il était le huitième. Les sept autres étaient dans la maison. Lui était dans, la, dans, la, dans, dans, dans les champs. Il était seul avec les brebis. Et Dieu l'a apparu. Dieu, Il y a des moments Tu auras, des, tu auras, tu auras besoin de tes moments de communion C'est-à-dire que les moments de solitude De nos vies Valorisons-les Valorisons-les Alléluia Que ce soit des moments Que ce soit des moments Que ce soit des moments De, de, de, de communion que, que ce soit Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en nous Alléluia Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en nous qui senti. Il y a des livres en toi qui doivent sortir. Il y, des, il y a des maisons en toi qui doivent sortir. Il y a des nations qui doivent sortir de toi. Il y a l'impact, il y a l'influence, il, il, il, il, il y a des paroles qui doivent sortir de toi pour impacter ta génération, pour impacter des nations. Alléluia. Mais cela, tu seras seul avec Dieu. Moïse a passé 40 jours, 40, nuits seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Et il est descendu avec la loi, il est descendu à la parole de Dieu. C'est là-bas que Dieu lui a expliqué... Genèse, Exode, Lévitique, les cinq, premiers, les cinq premiers livres de la Bible. C'est là-bas que Dieu lui a expliqué la création. Alléluia. C'est dans l'intimité de Dieu que Dieu révèle les secrets. Alléluia. C'est dans l'intimité de Dieu. Il va te révéler ce qui va, ce qui ne va pas. C'est Dieu, il va te parler. Il va te parler. On se retrouve pour se fortifier, on se retrouve comme Jésus était avec ses disciples aussi, il se fortifiait, il leur enseignait la parole, on se retrouve pour se fortifier, mais mais la, la croissance spirituelle vient de ta capacité de communier, de ton intimité avec le Seigneur. Et je prie que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous fasse miséricorde, que le Saint-Esprit nous aide à cultiver, à cultiver cette intimité avec le Seigneur chacun Alléluia euh, Je m'excuse Je m'excuse de parler de cela Je ne je, je, je pense pas que ça va offenser Cathy Mais quand tu écoutes les témoignages de Cathy Cathy a rendu témoignage plusieurs fois Elle a dit je pleurais Elle a dit mais quand tu regardes la vie de Cathy à travers ces, ces moments là Des livres sont sortis À travers ce moment là elle est devenue coach, elle est devenue mentor. Elle, elle, il y a plusieurs, La dernière fois, je lui ai dit, Cathy, il faut que tu me coaches Parce que tu as dit quelque chose que j'ai lu dans ton raccourci En tout cas, ça, ça a touché mon cœur Elle a dit qu'elle a valorisé ces moments-là Alléluia, ne laisse, pas Satan te voler. ne laisse pas Satan te voler ces moments merveilleux Tu n'es pas seul Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, je ne m'ennuie jamais même si je suis seul dans mon lit, même si je suis seul dans ma maison, je ne m'ennuie jamais, jamais. Satan ne peut pas utiliser une seule seconde de mes moments de solitude pour me dire, voilà, tu es seul. Non, je refuse ça. Je ne m'ennuie jamais. J'ai toujours une parole dans mon cœur. J'ai toujours, En tout cas, Dieu me parle. J'ai toujours quelque chose à faire. Alléluia. Donc, je veux te dire, ce que, que les gens de ce monde appellent solitude, tu ne connais pas. Dieu le Père avec toi. Dieu le Fils avec toi. Dieu le Saint-Esprit avec toi. L'armée du ciel avec toi. Tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. Alléluia. Tu n'es pas seul. Amen. Alléluia. C'est parce qu'Abraham, quand il a vu les trois... trois Trois anges qui passaient il a couru il a dit venez venez venez dans ma tente il a dit prépare l'agneau il a mis il a mis de la crème du fromage tout ça il, il s'est assis ils ont mangé c'est la communion fraternelle c'était la communion avec dieu c'était l'humain et le et le et, et, et, et le divin qui communiait Maintenant le divin a dit Est-ce que je peux cacher Est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire Ma soeur mon frère Quand tu demeures seul avec Dieu Quand tu demeures dans la présence de Dieu Il va te raconter ta vie Il va te raconter des choses Même que tu avais vu en rêve Il va te raconter des choses qui ont été, fait, ont été faites Même avant que tu ne naisses Quand tu vas te poser la question Les gens vont te dire c'est ça Il va te révéler des secrets Alléluia il va te révéler tes secrets. Alléluia. Donc j'encourage chacun de nous la communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Quand tu dis Seigneur, je m'attends à toi, c'est vrai. Mais il faut t'asseoir pour t'attendre à lui. Il y a des moments tu prends une chair, tu dis, Saint-Esprit, voici ta place, assis-toi. Voici ta place, assis-toi. Parlons. Dieu, il n'est pas, on ne peut pas le mettre dans une bouteille. On ne peut pas dire, voici comment il faut parler avec Dieu. Non, c'est tu sais, ton papa, tu lui parles comme tu veux. Tu ne pas comme tu veux. Si tu veux pleurer, tu pleures. Si tu veux, dire, ah Seigneur, je, je suis content de toi. Faut lui dire, il prend tout. C'est le meilleur papa. Si tu veux déverser, répands ton âme devant lui. Tu répands ton âme. Et ses bras sont ouverts. Ses bras sont ouverts. Ses bras sont ouverts pour, ta, pour te recevoir. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, adorateur. Que le Seigneur te bénisse, adoratrice. Je vous souhaite une belle nuit. Et à demain soir, par la grâce de Dieu. Je vous souhaite de bons cultes. Je vous souhaite de bonnes messes demain. Que tu es béni. Alléluia. Ma soeur, tu es béni. Mon frère, tu es béni. Ça là, que personne ne t'enlève ça. Parce qu'on est béni quand on est sauvé. On est béni quand on sait que lorsqu'on va quitter la terre, on ne va pas en affaire. On est béni quand on a Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Merci. Merci. Merci. Que le Seigneur vous bénisse Alléluia Et bonne nuit à tous